Le drone n'a plus de carburant Je lance en fumigène la Ouais mais je me prends les balles gros ah, nice la zone. Passe, passe Allez. de l'autre côté On ouais, ouais. ouais. ouais. ouais. aurait jamais dû les accro Bah si en fait, bon, on aurait dû les fight Ça, On peut les attendre maintenant, attends je prends la hauteur ah, Vas-y. Vas attends je contourne le... par la gauche là Fais gaffe je suis un peu loin, je te fais pas knock ah putain ouais. C'est bon j'ai repris la hauteur par la gauche là il, il contourne tout à gauche hein Ok, ouais je le vois je le vois, je les vois à travers C'est bon ouais, ils, ont, ils sont dans le gaz gros, ils sont en panique là Ils vont par là je bouge. Putain mais comment je loupe ça comme un fils de pute quoi Ça va jouer contact, oh, bah bah. je descends à un niveau, ils sont juste en dessous là enfin. Non, je retire. Ce que je... Zone Nouvelle zone de ok un break kill en dessous Juste en dessous là. Ok, un autre. Ah, au sol, ah, au sol, ah, au sol. J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. A droite, où Vas-y, reste-toi. Ouais. Break shield. Dans la zone. Plus d'armure. Je recule, je recule, recule. Il va contourner par la droite normalement. Ah, ils vont peut-être mourir dans le gaz. Ouais, ils vont être low avec le gaz. J'ai plus de plaque, tu peux lâcher le plaque ouais. C'est ma dernière. Ouais, ça fera toujours ça. Dans la zone à gauche, on est obligé de les fight. Bon, hein. les ici, hein. Ouais, on va les tampo ici. Ouais, gauche, gauche, gauche. Un lot. Je les attends. Ils ont smoke. Vas-y, je suis en smoke. Vas-y, vas-y, vas-y, vas vas je le prends, je le prends, je le prends. Je le vois pas, gros. À gauche, à gauche, à gauche. Attends c'est bon, un au sol, son pote, un deuxième au sol. Ouais on aurait devrait pas lui donner gauche putain. Ouais. Faut bouger à gauche. J'ai plus d'armure. On a pas de shop, c'est la grosse merde. Il ai reste ce qu'on est 4 putain. Ah je le vois là, devant. Shield brick. Il est au sol, il est au sol. Y'a son pote, y'a son pote, y'a son pote aussi à gauche, devant. Nice Squad wipe, go prendre les plaques, go prendre les plaques On a perdu les cibles C'est bon, j'ai les plaques Les autres ils ont plus de plaques non hein. J'en ai tombé un l'autre équipe Ok hein. Il me faut encore une plaque Tu vois Ok retourne vers la zone Retourne par la droite Tiens tiens tiens une plaque derrière toi Ah trop tard, prends la Ok ils sont engage les autres 3 squad, 7-7 C'est bon Bon. Je suis bien. Go pas laisser le pack, gros. Go pas ici le pack. Deux ici. Euh, T'es au sol Non, non. non c'est bon. Ok. Il contourne pas la droite, hein. Attends, je vais prendre. Là Ouais, je regarde. Il monte, il monte par la gauche. Reprend par la gauche, je Reprends par la gauche. Un dans la. Le... Un derrière l'arbre. Il push, il push. Je suis à droite, ouais, en dessous de moi, mort, mort en dessous de moi, instant. Ok, plus que les squads. Nice, ok. Let's go Ok, sur nous, sur nous, y'a quelqu'un encore. Dedans, dedans, dedans. Dedans, euh, sur le toit gros. C'est bon, mort. Ok, squad à gauche, squad à gauche dans le gaz. Ils vont traverser. T'as les plaques, okay. tu peux te filer Ah oh, putain, je suis bloqué. Ok. Ok, go courir à la ferme. On a une score... Ouais là, là, là. Attends. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Ok, on a juste 4 mecs. 4 mecs. Ouais. Non, 4 je suis dedans, je, dans, je suis dedans, je de suis dedans. safe. Ok. Un ah, au sol, un ah, au sol. Dans la, la baraque. Je me plaque. Un ennemi ouais. J'ai vu. Ah, Il y a une plaque ici, ah, nice euh... Go... Attends, on peut passer par la zone, ça donne quoi Go, je pense que c'est le bon moment pour bouffer à la zone. Y'a y a, y a un sniper en... Nord-Est, hein. Ouais, mais si on passe par là, on passe par là, en fait. Par là. Ah, y'a des joueurs à gauche. Putain, il est tout seul. Je touchais. Aussi, il est mort. Au sol. Il va mourir. Ok, faut bouger, gros. Attends, il s'est fait shooter. Ça contourne contour de la gauche, là. Ah c'est la, la zone de merde, c'est une zone de merde. Go prendre, on, on peut prendre la hauteur Il s'est raise, Je smoke, ok Je suis au sol Ah non c'est bon Je oh. shield Nice tu l'as eu Non Il s'est fait bien le shooter je crois il s'est fait shooter, je crois Euh Ok Derrière Go go go Ouais ouais ouais on est bien Ah putain Attends là il y a des. Joueur là ah. oh, putain j'ai la zone mort Joueur à droite je me dirige par là Il scope, il scope Chez Brick Nice, ok Deux escouades Ah putain je suis dans la merde, c'est la merde, c'est la, la merde Ok j'ai des smokes Là joueur en face de moi il est... Il est... Ok j'en ai un qui est au fond là Je suis allongé, je bouge pas, je trouve ma droite, couvre ma droite Ok Contact, à moi Ok un, un Brick Shield à droite ils ont deux snipers Il reste deux squads. il y a un mec solo Ah non ils sont peut-être deux Non ils sont deux bon c'est... au dessus Touché Nice Brick shield, il est brick shield Putain. Il est mort, mort au sol, mort au sol Sniper à droite, mort Ok, il reste un mec à gauche Je bouge. Fais gaffe, ah, je, pas je, je pas peux te mettre des smokes. Un mec à gauche au sol Derrière la boîte là Il est a des il a une l'autorise Nice oh Qu'est-ce que c'est beau ça putain Ouais euh, devant nous Devant nous sur le sur le shop sur le shop sur le shop Attends je vais claquer le drone Vas-y oh Meilleur drone du monde gros Le deux Il est au goulag l'autre Il est de mort Oh meilleur drone du monde gros Oh, ça aurait été fin de partie, hein. Encore, goulag. Les deux chez brick, les deux shield brick. Ils sont dedans. Ils vont se shield. Dehors, mort, au sol. Deuxième à l'intérieur, non. Non, je le vois pas. Mort. Go prendre les. Direct. Je, je lâche un drone, je lâche un drone. Euh, putain, ce oh. que. Tu... Non, pas shield, voilà, je me quitte là-dessus. Une de 4. Je me shield, je me shield, Attard. Ah, <rire> La zone putain. On a le time, tranquille. Je rachète un drone. Je rachète une boîte de munitions au cas où. Ok on est bon. On est ouais ouais, go. Ils <rire> s'attendent hein. Ils sont en gage, ils sont en Attention, le drone n'a plus de carburant. Ok, okay il ouais, en a Ouais j'en vois un sur moi, il m'a vu. Lui, nice. Comme ça. Ok. Il tirait sur des gens. Attends, je vais racheter des, euh, des plaques On a encore le temps Ah ouais bon. Attends, rachète un drone gros Euh, donne la... vite, donne vite Vas-y Go Là, claque-le, c'est bon le Let's play oh, Ok mais... Squad de 3 là Il faut que, que 10 joueurs hein. Ok ils sont au niveau du camion Pas, 10 joueurs, 8, 8 joueurs 8 joueurs, 4 squads Ça crosse ça bas, je crois Non, c'est... j'ai bullshit Là, ça crosse en face Touché, Touché. Bah. brick Au sol Mort. go, go les finir J'en ai pas fini l'autre au fond là son pote mini. Il est derrière le caillou il est pas fou sur... Oh il le à droite Ouais oh. Vu Il est pas chez Brick Je te smoke Je lance un fumigène. Je vais claquer mon drone Ouais Vas-y clac clac clac Faut qu'on bouge sur la gauche Qu'on déporte sur la gauche Mais, de... Ah au sol dans zone zones 1, contact au sol, seu... non, les deux briques, les deux briques, les deux briques, autour. Il il ok, ils ont l'autoréa aussi, je bon j'en ai fini de un. 4 je mis mis un. un Je smoke, je me shield euh... Encore deux squads, deux squads T'as besoin de quoi J'ai claqué le radar T'as fini mon kill Oui, non, il y en a un qui est fini, en tout cas Gros, on doit avancer dans le trou je pense Ça se smoke là Nice! Oh, ce mec. Non, c'est pas. Ok, j'ai récupéré des, des plaques. Ok, ils sont derrière le pont. Attends, derrière la moitié, putain. Pas. Il, a, il pas, le passe au-dessus, ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Oh, ma terre, oh, ma Je suis dans, terre, dans la zone. Go, il a là, aide, attention. J'ai descendu. Il reste deux squads, gros. Non, c'est le last, il reste que nous aussi. Ils ont ah oui, t'as raison. Putain. Il est dans la zone? Je le vois pas. Ok je... Contacte à toi non Oui contacte à toi Mort okay. Let's go 2 top 1 à filer Incroyable